Bonjour à toutes et à tous, euh, je, euh, je m'appelle Fabrice, je suis euh, très heureux d'être ici ce matin pour euh, de parler de ce sujet de, du futur euh, sur le search marketing dans les cinq prochaines années. Euh, je, suis, euh, je vais me présenter rapidement, je suis euh, passionné par le search marketing. Euh, j'ai euh, passé ma thèse de doctorat à Central Paris euh, en développant un moteur de recherche et je suis parti trois ans ensuite aux États-Unis euh, sur des thématiques également de, de moteurs de recherche et ensuite j'ai créé euh, Pixelion. On est euh, donc euh, Pisalon, c'est une société qui a 12 ans. On est euh, 65 aujourd'hui. On a une grosse partie RD dans la société. On a la plus grosse euh, RD sur le search aujourd'hui en France. Euh, on, a, euh, on couvre 46 40, 40 pays pardon, avec la solution. On, on gère 14 langues. On est la belle entreprise innovante depuis euh, maintenant euh, 3 ans de la BPI France. On a déposé deux brevets européens et on a 54 protections sous d'huissier. Qui protège les, une cinquantaine d'algorithmes qu'on a développés. On travaille plutôt avec des gros labos et on travaille sur quatre domaines, donc enfin, trois domaines plus un outil, donc SOSA et Web Analytics avec un outil qui s'appelle monitoring. Et là aujourd'hui, je vais vous présenter donc un peu le, les évolutions du search. Donc je pourrais en parler pendant des heures, mais j'ai 15 minutes, donc. C'est soit j'en dis pas beaucoup, soit je parle très vite. Je pense que je vais faire un petit peu les deux. Euh, et donc là, on va parler de SEO. Avant, le SEO, c'était vraiment quelque chose qui était assez artisanal, euh, voire bricolage. Il suffisait de mettre des mots clés, c'était assez facile de ranker. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et avant, on était concentré vraiment sur une, une facette qui était le SEO classique pour sortir dans, les de, dans, dans le moteur de recherche, principalement Google. Et euh, la, la donne a changé. Aujourd'hui, on est vraiment sur une, une omnicanalité de, de, de, de, du SEO avec le search qu'on retrouve ici, bien sûr. Euh, mais la vidéo, euh, aujourd'hui, YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche. Euh, il y a un tiers des, des personnes qui vont acheter vos produits, qui vont d'abord consulter une vidéo. Euh, c'est quelque chose qui est très, très négligé. Nous, on le voit aujourd'hui au quotidien. J'ai oublié de le dire, mais on travaille pour une centaine de clients euh, et 150 sites, plutôt des, enfin, des TPE. Des fois, c'est une seule personne euh, et des grands groupes euh, du CAC, par exemple et les gros sites e commerce donc là on est le, la vidéo même pour des gros euh, la plupart du temps euh, on est en retard là dessus Nous, on, a, on a fait des, des optimisations euh, sur des clients avec des, des perfs qui sont euh, vraiment très importantes 2 x 3 en visibilité et x 2 en nombre d'abonnés en juste une année donc c'est vraiment un, un levier qui est très intéressant la partie géolocalisée. aujourd'hui vous avez euh, des, euh, des, comment, euh, des des des multidiffuseurs type euh, Yext ou Uberall ou partout, euh, il y en a plein. Euh, et en fait, euh, le challenge, il n'est pas de, de, de, de multidiffuser euh, l'information le, euh, le, partout, elle est vraiment d'optimiser les comptes GMB. Il y, a des, il y a des gains également qui sont très importants là-dessus à travailler, et ça, je vous invite vraiment à le faire, parce que si vous êtes sur un web to store si vous avez plein de magasins, c'est très intéressant d'amener forcément du, euh, euh, du client en magasin et pas juste de mettre à jour vos, vos, vos fiches. Euh, ça, c'est des choses sur lesquelles on a des gains également qui peuvent être très très importants. On a fait pour Carglass, c'était 245% d'augmentation de, de, de trafic sur la partie GMB. Euh, Vocal Search, c'est une grosse partie, on en parle beaucoup. Euh, ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui, va, qui est en train d'exploser. Le, la, la démo, elle est, elle est assez simple, c'est à dire qu'aujourd'hui, euh, enfin avant, euh, quand euh, tout le monde a commencé à avoir un site Internet, les sociétés ont, ont digitalisé leur, euh, leur catalogue. Donc euh, tout le monde aujourd'hui a un catalogue de services et produits, euh, comme tous vos petits camarades concurrents. Et euh, par contre, il euh, n'y a pas de conseils, il y a peu de conseils sur vos sites. Donc euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, il euh, y a 50% des gens qui cherchent un produit ou un service. Donc c'est là que votre catalogue répond à, ce, à, ce, à cette population. Par contre, il y a 50% des gens également qui vont chercher euh, une réponse à leur problématique, qui peut être liée ou pas au produit. On peut chercher euh, comment choisir une piscine ou quelle est la profondeur d'une piscine ou comment installer un canapé, je ne sais pas. Euh, et donc ça, c'est lié à un, à un produit, mais on peut également poser une, une question assez large sur, sur, sur, sur, sur, sur le produit ou le service. Et cette partie là, de, de, Volca, de, de, de la partie euh, je recherche une, une, une réponse à, à ma question, ça représente plus de 50 de trafic aujourd'hui sur, sur les gros sites matures. Et là, aujourd'hui, ça veut dire que vous pouvez euh, facilement doubler le trafic sur un site juste en, en faisant cette partie là. Donc on est sur euh, des questions réponses, c'est un peu particulier, hein, c'est pas juste euh, je mets des questions sur, sur mon site et j'y réponds. C'est vraiment un catalogue de questions réponses avec une architecture un peu particulière. On l'a fait pour un fabricant euh, sur, sur la partie donc, FAQ et en deux ans, on a euh, la première fois, on a fait 50 questions euh, et on a augmenté le trafic de 9 euh, incrémental en SEO. Après, on est passé sur 350 questions. On estime que ça va générer 2 millions de visites en 2019. Donc c'est un truc qui est assez monstrueux, qui n'est pas très compliqué à mettre en place. Il faut juste rédiger, bien sûr, les réponses, euh, mais qui est vraiment euh, quelque chose qui, qui va se développer. Et euh, vous avez vraiment intérêt à aller dans cette direction là, parce que, encore une fois, c'est très facile à faire et le gain est quasiment immédiat. Euh, juste pour me rendre compte aujourd'hui, combien de personnes dans la salle qui traquent euh, le, le trafic qui est lié au, au, à la FAQ ou euh, aux questions réponses? Okay. C'est à dire que euh, la, la plupart du temps, les, les FAQ aujourd'hui, elles sont très savées. Donc Vous allez en fait répondre aux questions SAV, mais vous n'allez pas répondre à, justement à ces questions que se posent les internautes. Si vous le faites directement sur votre site, vous êtes à un clic. Vous pouvez pousser des produits directement dans la réponse. Ce qu'on fait, c'est vraiment super intéressant. Vous pouvez également, euh, par exemple, dans les produits, poser des questions. Donc, en fait, les deux catalogues vont commencer à se mailler. et C'est vraiment très intéressant. La partie assistant maison, même chose, les deux sont très liés ici. Euh, c'est donc tout ce qui est Google Home ou Alexa, etc. Euh, les, quand vous êtes bon en FAQ, vous allez sortir en position zéro. Position zéro, c'est la petite, euh, le petit encart qui est tout en haut des, de la page de résultats. Et, euh, et c'est une, une position qui est intéressante parce que c'est celle qui est prise en compte pour euh, parler. Dans 80% des cas, ce qui est, ce qui est énorme, hein, 80% des cas, les assistants pour la maison vont utiliser cette réponse pour vous répondre. C'est à dire que si vous êtes bien positionné, vous êtes euh, vous êtes bien. Et Amazon également, parce qu'il y a pas mal de choses qui se font sur SEO Amazon. Amazon, aujourd'hui, c'est le, le en termes de search classique, c'est le deuxième moteur. C'est à dire que euh, ça prend 50% de la part de tous les de tous les business. Aujourd'hui, Amazon en France, euh, c'est pire aux états unis Donc euh, il y a un gros enjeu ici pour être bien positionné en SEO sur Amazon. Donc on voit qu'on est parti sur un un référencement classique où en fait on était à la course pour être bien positionné en première page. Et aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de facettes sur le SEO et vous avez intérêt à le travailler euh, sur toutes ces facettes là. Euh, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, Google euh, cache de plus en plus d'informations, donc euh, bon, c'est de bonne guerre. Hein. Euh, euh, L'objectif pour lui, c'est simple, c'est de dire euh, moi, je veux pas qu'on arrive à comprendre ni, non, ni mon algo mais ni mon fonctionnement. Et je ne veux pas que quelqu'un arrive à reproduire ce que je fais. Et donc le, le, la, la difficulté là dedans, c'est qu'on voit qu'il y a un paquet de trucs qui ont commencé à disparaître. Euh, par exemple, le, le PageRank euh, n'existe plus, mais forcément, il existe. Il y a forcément un autre algo derrière. Alors, il n'est pas nommé, il n'est pas. Mais aujourd'hui, il n'est plus disponible et il est certainement plus complexe qu'à l'époque. Donc là, on, a, on est obligé de faire avec euh, avec très peu d'informations. Euh, et donc, c'est très compliqué de le faire. Euh, L'objectif pour, pour euh, Google, je pense, c'est euh, de dire euh, moi, je veux que les gens donnent de l'argent sur l'investissement, notamment AdWords et me fassent confiance pour, euh, pour que je gère moi même euh, tout ça. Donc ça va devenir une, une boîte noire. Pour information, nous, on a travaillé avec euh, le pont en France de tout ce qui est théorie des enchères et des jeux, qui est un, qui est un professeur euh, de l'école d'économie de Paris, qui est, euh, qui, est un, qui est un gars qui est extraordinaire. Qui, a fait, euh, qui, est, qui est nobilisable, donc c'est quand même pas une petite paille. Et, euh, et on a arrêté, parce qu'on s'est dit de toute façon on va pas arriver à, à, à battre Google, vu qu'ils ont l'information qu'on n'a pas. Donc on peut être très bon, mais il y a un moment donné, on peut plus, euh, si on n'a pas l'information, on n'y arrive pas. Donc il y a un gros enjeu sur les prochaines années, où on sait que ça s'accélère, nous on est... Euh, Google Tech Partner, euh, donc euh, euh, on vient d'être certifié, il y a moins de 20 agences en, a, en, en, en Europe qui sont certifiées, et c'est pour arriver à, avoir, à être aidé directement par les, les, euh, les Américains pour faire du dev, etc. Donc on, on a on, cette chance là, mais on a aussi l'inconvénient de se rendre compte que euh, maintenant la plateforme elle a changé par exemple, donc les API ne sont plus les mêmes, et avant on, on pouvait faire des choses très facilement qui sont maintenant très très compliquées. Donc ça va devenir, euh, en fait, vous allez croire sur parole demain Google pour lui donner de l'argent pour qu'il arrive à optimiser votre compte. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est important à, à considérer parce que ça veut dire que... Euh, c'est déjà le cas. Moi, ça fait euh, ça fait dix euh, ans que je me dis que ça va être une catastrophe. Donc, on a développé justement des outils pour arriver à à, à, à contourner ce, ce problème, mais ça va être très compliqué, notamment sur la partie SEA. Euh, on, on, va, on, on va revenir juste après. Donc, la partie outils, c'est euh c'est un point qui est crucial aujourd'hui pour toutes les campagnes de marketing. Euh, et aujourd'hui, ce qui est en vert ici, c'est ce qui est fait par l'essentiel des, des outils. Donc, on va avoir euh, du monitoring et du reporting. L'enjeu demain, il est sur les deux derniers. C'est encaisser la complexité et de pouvoir euh, apporter une intelligence. Donc, euh, c'est très, très compliqué aujourd'hui de pouvoir euh, encaisser la complexité d'un site Internet. On a l'impression que c'est facile parce que on a des pages, on navigue dans le site, c'est assez simple. Quand on commence à se pencher sur la mécanique, c'est hyper complexe. Parce que ça bouge tout le temps, parce que vous avez des liens dans tous les sens, parce que vous avez... Euh, euh, L'essentiel des problématiques en, en search, elle est ce qu'on appelle NP hard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équation polynomiale pour, répondre, pour, pour résoudre le problème. Donc c'est extrêmement complexe. Et si vous, donc ça veut dire que humainement déjà c'est impossible. Et la machine va prendre énormément de, de calculs pour arriver à faire ça. Je donne juste un exemple. Nous on a, on a réussi à, à faire des cocons sémantiques. Cocons sémantiques c'est d'arriver à dire je vais optimiser cette page-là. Donc je vais savoir toutes les pages connexes qu'il faut qu'il faut optimiser ou créer pour être bien positionné. C'est un truc qui marche extrêmement bien. On a des perfs qui sont euh, très rapides. Et pour arriver à faire ça, il faut 100 millions de calculs. Donc déjà, c'est impossible de le faire à la main. Et tout l'intérêt, c'est d'arriver à, à être outillé et d'avoir les bons outils sur cette partie-là, que ce soit sur la partie SEO, mais également sur la partie SEA. De, de, donc là, deux exemples sur la partie... Euh, FAQ, euh, avant tout le monde avait un petit guide d'achat, c'était très bien, ça marchait bien, ça marche encore bien. Euh, mais là il faut aller au-delà du guide d'achat là on est sur, un, sur vraiment euh, Donc, je, je répète euh, les 50% d'internautes euh, qui, qui, euh, qui cherchent vraiment des réponses à leurs questions ici on a le trafic qu'on a sur un client euh, dont je vous parlais tout à l'heure avec les performances qu'on euh, qu qu a au, au fil de l'eau c'est un truc qui vraiment, qui, qui, qui marche très très bien ça c'est le cocon sémantique dont j'ai parlé avec euh, ici euh, les pages à optimiser ici euh, les pages qu'il faut, euh, qu faut soit optimiser soit créer Ici, ça a créé. Ici, ça, a, ici, ça a optimisé avec le, tout ce qui est maillage, etc. Donc là, j'ai pris une page. Hein, c'est pas un client, donc comme ça, on n'a pas de. Euh, et on est capable de dire à chaque fois ce qu'il faut mettre sur la page, avec une occurrence, avec combien de mots il faut mettre en idéal, etc. etc. Euh, <coughs> on a euh, le, le, la partie netlinking, c'est également quelque chose qui est intéressant. Donc on va essayer de se rapprocher d'influenceurs pour avoir des liens qui pointent vers nous. Euh, et là, il ne faut plus raisonner du tout euh, comme on le fait habituellement en disant moi, je veux un lien d'où follow. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, je, euh, enfin, je donne un lien qui va pointer vers un autre site et je lui dis euh, je, je donne ma puissance. Donc ça, c'est follow et quand on n'est pas en, en quand je lui dis je, je pointe vers ce site là, mais je lui donne pas ma puissance. Donc ça, c'est no follow. Et ce truc là est complètement dépassé. Il faut arrêter de, de, de, de, de gérer ce truc là et, et même ici. Euh, l'idée le, le, du, du lien, il a, il a complètement changé, et je pense que même quand vous avez un, on parle d'une marque sans lien, c'est également très intéressant. Aujourd'hui, on est sur ce type d'approche chez nous pour dire qu'on n'est pas obligé d'avoir que, que des liens et demain, il va y avoir une révolution où en fait, les liens seront plus pris en compte et c'est la l'irréputation web qui va être prise en compte. Aujourd'hui, Google a, très, a les moyens de le faire. Je ne sais pas quand ça va arriver, mais c'est sûr que ça arrivera. Donc là, vous pouvez commencer à vous préparer là-dessus parce que c'est quelque chose qui est très facile à faire, de parler de votre, de, de votre marque euh, sur cette partie-là. Euh, et le SEA, donc euh, euh, j'en ai un peu, un peu, assez peu parlé, mais dans cinq ans, on va plus être sur des optimiseurs euh, de campagne, on va être sur des architectes de campagne. Euh, L'objectif, euh, il va vraiment être de travailler en fait euh, la, la, la, la classification et euh, l'architecture des campagnes, puisque en fait, comme Google va avoir la main entièrement sur tout ce qui, est, tout ce qui va se faire, aujourd'hui, on est sur euh, des, on, va, on, va, on va travailler sur euh, des des audiences et pas sur des euh, sur des pas sur des cibles. Donc c'est vraiment sur des, sur des audiences et c'est le fait qu'on ait une très bonne architecture qui va faire des, des performances. On l'a testé, ça marche extrêmement bien ce truc là euh, et donc d'avoir des méta outils également de gestion sur cette partie là, c'est très important euh, pour, pour gérer cette. Voilà, je vous remercie. Merci. Hein.